Ils vous proposent leurs œuvres sur le parcours artistique du vent des forêts, à la l'Aimé, dans la Meuse. Et parmi elles, celle d'Alexander Lee qui apporte une brise polynésienne dans la forêt meusienne. Stylian Apev et Boris Krachmar Ces couleurs vives et ces dessins exotiques ne viennent de loin. Tout comme le créateur de cette œuvre. Alexander Lee a transporté une petite partie de sa Polynésie natale au milieu de la forêt meusienne. Un totem, orné de motifs traditionnels et des empreintes colorées, d'arbres à pain. Il y a une légende polynésienne qui parle de Ruataata qui se transforme en arbre, pour, euh, un arbre à pain, qui donne des fruits euh, pour nourrir sa famille. Vis-à-vis -vis de la relation avec la meuse, ben c'est un, un, un environnement rural, donc euh, il, y a des, il y a des fermiers, ils font pousser des, des choses qui nous nourrissent quelque part. Cette nouvelle création, réalisée par des artistes des quatre coins du monde. Tous tombés amoureux d'une prairie, un chemin ou un petit bout de thermesienne. Au total, 135 sculptures monumentales sont à découvrir au long des sentiers du vent des forêts. Ce n'est pas une course à l'œuvre, hein, mais l'idée c'est une œuvre à un emplacement, un univers, une magie, euh, un espace forestier, une écoute. Voilà, c'est se plonger dans quelque chose d'inédit. Et notre société aujourd'hui a besoin de se ressourcer, de marcher, de redécouvrir la nature. Pour explorer l'exposition Le vent des forêts 2021, munissez-vous d'une bonne paire de chaussures et restez aux aguets, la forêt cache bien des surprises.